Salut tout le monde Alors aujourd'hui on se trouve sur une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je vais essayer de faire cette vidéo qui est de vous montrer les talents de mes abonnés. Il y a des beaux talents et des moyens talents. Pour moi ils sont pratiquement tous beaux. Enfin, après je vais les découvrir. Enfin, il y en a plein que j'ai déjà vu mais je vais vous les montrer. Parce que vu que les envois, ben, je les vois. Alors la première image est celle-ci. Wouah C'est trop bien fait Alors cette image là elle a été faite sur ordinateur bon, Après ça se voit que ça a fait sur ordinateur On le voit au trait euh, Voilà plutôt pas mal Tel un artiste il y a la signature euh, Plutôt pas mal ça doit venir d'un manga je pense du les cheveux et tout Plutôt bien fait ça doit être fait via avec une tablette graphique ou euh, ou sur ordinateur avec euh, une application ou un logiciel etc. Je pense. Et c'est plutôt bien fait. T'as dû mettre longtemps à le faire. Tu euh... voilà. Même moi, je sais même pas faire ça sur ordinateur. Alors, à peine faire des petits traits droits, assez chaud. Alors... Voilà. On passe à la deuxième. Et mal. Waouh <rire> Voilà la tête de la personne en mode. Ah euh, ouais, ça, ça a été fait à la main, je pense, si je me trompe pas. Ouais, ça c'est bien fait, hein. Quel beau talent. Hein. Par contre, ce que je comprends pas, c'est l'arrière, le noir, blanc, noir. Je sais pas, mais plutôt bien fait, la tête du personnage. Voilà, vu que moi j'ai très mis dans le dessin, je peux pas dire en mode ça c'est mal fait, ça c'est bien fait. Pour moi, tout est magnifique. Alors, on passe au troisième. Mais, qu'est-ce que c'est que ça Bon, on voit que tu as essayé de dessiner sur ordinateur, si je ne me trompe pas, vu l'écriture, je pense que c'est ordinateur. Sauf si je me trompe. Si je me trompe, n'hésite pas à me le dire si tu reconnais ton, im ton image. Le petit bonhomme, le petit bonhomme, on dirait moi, qui est fait sur une feuille. Avant, bon, de toute façon, je suis un petit peu améliorée, mais pas beaucoup. C'est un combat de Fortnite. Voilà, voilà. à essayer de, de mieux faire mais sinon pour un début c'est déjà ça on passe au quatrième waouh mais qu'est ce que c'est mais c'est trop bien fait waouh bon ça ça doit être sur euh, à la main euh, je pense que c'est bien à la main c'est tellement bien fait oh, les couleurs et tout Wow. Je sais pas comment vous faites vous pour dessiner aussi bien. Vous avez des années, des années de de, de dessin, je pense, pour savoir si bien donc, donc, dessiner. Ah ouais, c'est quand même très très chaud. Hein. Moi, j'ai des dessins d'enfants, de, moi. Vous avez des dessins de de dessinateurs. Que moi, euh... catastrophe. On passe à la suite. mais il est trop bien fait, mais c'est encore mieux fait on dirait que c'est pratiquement vrai oh, le dessin, on dirait que c'est vrai quoi, pratiquement waouh, c'est trop bien fait avec la petite bière et tout l'alcool, mais pas en abusé en abusé bien sûr mais c'est tellement bien fait waouh wow. avec les couleurs et tout, là par exemple il faut être minutieux, être... Comme ça, on dirait que c'est calqué et tout, mais en fait, pas du tout, les personnes le font vraiment. Sûrement en regardant une image, en le faisant juste à côté, en regardant et tout. Mais c'est les calques aux yeux, en fait. C'est pas du calque au papier, c'est les calques aux yeux. On passe au sixième. Waouh, Vous dirait trop un truc de manga. Enfin, les cheveux, comme ça, à chaque fois, ça me en fait penser les mangas. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas. Telle est la question. C'est tellement bien fait. Un côté jaune, côté sable, un côté bleu et côté océan. Je ne sais pas. Mais c'est tellement bien fait. On voit les muscles qui ressortent et tout. Mais waouh. Tellement bien fait. Oh. Pour faire les muscles, ça doit être dur quand même, je pense. Parce que faire les traits aux bon endroits, ça doit être hyper dur. Oh. Quel talent. On passe à septième. Oh, les ménins! C'est tellement bien fait! Bon, une petite fille qui a été représentée dans tout ce qu'on a vu avec des garçons, je crois, si je ne me trompe pas. C'est tellement bien fait! Bon, après, désolé de la qualité des, des images, les personnes l'ont pris en photo et me les ont envoyées. Euh, ça fait que des fois on voit pas très très bien, mais, euh... mais on voit quand même. On passe! Ah, oui, ah qu'est-ce que c'est Un peu brouillon, on dirait, on voit pas trop la bouche et tout, d'avoir un, un genre de masque et tout sur la bouche, mais ça, ça a été fait sur ordinateur, ça se voit, hein. c'est bien fait, mais bon, peut-être plus les traits, peut-être moins gros, enfin je sais pas, je peux pas, pas trop dire, parce que moi je ne connais pas trop. Il y a peut-être un trait, hein, il peut-être des petits traits qu'il fallait pas qu'ils soient. En de la mèche qui part sur le côté avec le, la capuche, il y a un trait qui gêne je pense. Mais après, c'est plutôt bien fait. Hein. Il a pas qui donc, quel talent. On passe au 9 c'est l'avant-dernier. Qu'est-ce que c'est que ça Il y a un monstre qui ressort. Waouh. Là, je crois que c'est fait à la main mais je sais pas je pense que c'est fait à la main après je pense pas que c'est fait sur ordinateur sauf si je me trompe et c'est tellement beau oh, mais vous êtes trop forts mes abonnés vous, avez un... vous êtes talentueux allez on passe au dernier oh, un petit truc tout petit dessin bon on voit pas trop mais bon a l'air d'être bien fait et tout, ben ça c'est à la main, enfin ouais ça doit à la main ouais. des petits abdos, des têtes, peut-être des bimis. ouais super mais c'est magnifique, vous êtes trop fort je, je suis bouge bon je ne savais pas trop comment faire cette vidéo parce que vous dessinez tellement bien que par rapport à moi vous êtes euh... Là là là, moi je suis tout en bas, tout en bas, vous, vous êtes là là haut, oh, là haut. Oh, là, oh, et papy donc, vous êtes tellement fort. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me renvoyer d'autres dessins de vous, de vos talents, qu'on puisse le faire savoir. Vous abonnés Comme ça, peut-être qu'à fort, on serait reconnu, on vous demandera de dessiner un truc et tout, etc.